Bonjour à tous et à toutes, c'est NM, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on va faire euh, du coup des cadrans solaires car on, on va en avoir besoin Du coup, alors plusieurs solutions s'offrent à nous on, pour, on va pouvoir faire euh, du coup ce que j'ai commencé ici Donc ils sont enfin ils sont très très euh, chiants à faire on peut le dire Donc euh, je vais essayer de me renseigner sur qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, qui coûterait, bon, cher ou pas cher, c'est pas important, mais de pas compliqué parce que ici, je sais pas si je vous avais présenté, euh, en gros, pour faire le, le tiers, euh, le maximum, il faut faire le 1, qu'on additionne au 2, etc, etc, et du coup, bah, ça prend des heures et des heures, donc, pour arriver déjà jusqu'au 4, j'ai fait, fait peut-être 2 heures de craft, donc, c'est horrible. Donc, du coup, bah, écoutez, on va chercher une solution. Ok, donc, euh, bah, écoutez, j'ai trouvé. Donc, on va utiliser Environmental Tech. Euh, donc, ça va être très, très simple. Et j'ai vu, les crafts sont plutôt simples. Donc, vous allez voir. Donc, on va, je vais commencer par crafter, euh, du coup, euh, le tiers 1. Donc, je vous retrouve juste après. On va avoir besoin de quartz. Donc, du coup, bah, écoutez, on va... Enfin on se dirige vers le nether Ok donc bah écoutez voilà Donc j'ai récupéré de quoi faire tout ce qu'il nous faut On va commencer par créer le tiers 1 ça va être très très simple On va commencer par faire ceci Donc on va en faire qui est 32 Maintenant on va du coup bah c'est à peu près Enfin c'est super simple à faire Donc on va Solar cells Comme ceci je n'ai pas de verre, super. On va faire cuire du sable et je vous retrouve après. Ok re, euh, bah écoutez ça fait, bah disons que <rire> j'ai peut-être la voix qui, est, qui a changé parce que déjà euh, les dernières séquences ont été tournées vers, euh, je sais pas, midi peut-être, j'en sais rien. Et là nous sommes actuellement 22h30 Voilà on a bougé J'ai fait pas mal de choses avec Yohan On a déjà euh, avec Nexo. Pardon. On a battu l'Underdragon Donc déjà bah écoutez c'était très très bien euh, Et du coup bah Bah écoutez là on va s'attaquer au cadran solaire Comme je l'avais promis Donc bah écoutez on va faire déjà le premier Ok donc voilà alors déjà euh, On a le cadran solaire qui est là Donc voyons voir si déjà il produit de l'énergie Je sais pas Ok donc 6,5 kg RF Donc déjà bah, moi je trouve ça super Enfin euh, c'est Franchement c'est correct hein. Donc euh, on va aller euh, poser Le reste des panneaux solaires euh, Je vous dis à tout de suite Et euh, on se retrouve d'ici une ou deux heures Le temps que je, je finis tous les crafts Et je vous dis à tout de suite Ok, donc nous sommes euh, beaucoup plus tard euh, dans la soirée, euh, environ une deux heures et demie plus tard. <rire> um, donc euh, j'ai terminé, donc euh, vous voyez, il y en a déjà enfin trois, et donc on va installer le quatrième. Donc voilà, on va, les, on va le mettre jusqu'à ce qu'il nous dise complete. Voilà. Et donc, eh ben, écoutez, déjà on a un, on a un, je vais mettre en créatif histoire de vous montrer de haut. Regardez déjà. Bah, écoutez, c'est déjà pas mal. Euh, bah écoutez, euh, je vais relier ça avec de l'électricité euh, jusqu'à la query et je vous retrouve euh, juste après. Ok, nous, nous sommes, euh, bah écoutez, une bonne heure après. Euh, pour information, pour vous situer dans l'épisode, euh, il est 1h du matin là. Euh, donc pour vous, pour vous situer dans les temps de tournage... Euh, du coup euh, on va euh... Ça c'est fait euh, C'est pas important On va aller déplacer euh, ceci. Donc voilà Donc on va prendre euh, bah, tout ceci Et puis on va le déplacer euh, Là bas au cadran solaire Donc écoutez je fais ça hors caméra et je vous retrouve après A tout de suite Ok donc là on... j'ai terminé de déplacer la machine euh, Donc écoutez on... Il nous suffit d'alimenter en électricité euh, bah, ce void de ressources mineurs, contrôle je sais pas quoi je <rire> sais pas si vous sentez la fatigue <rire> voyons voir et ben bah, écoutez ça marche super bien euh, donc il prend que un euh, méga rf je pense que ça doit s'appeler comme ça et écoutez bah il avance bien euh... ouais euh, du coup je pense que pour le reste on fera ça euh, dans une prochaine euh, vidéo euh... <rire> Je suis tout à fait euh, fatigué Ok bon bah écoutez euh, Voilà ce que ça rend moi je trouve ça plutôt euh, Bah plutôt pas mal hein. Et euh, Il va falloir qu'on qu connecte ça à quelque chose de plus conséquent comme stockage euh, Par exemple la Draconique Evolution je dirais Je dirais un... Non mais vous verrez plus tard euh... <rire> Oui, c'est très ambitieux ce que je dis, donc on verra plus tard, disons. Euh, donc, euh, ce qui est prévu, c'est que là, le prochain épisode, euh, voilà, j'ai réfléchi, et on va aller quelque part, vous allez voir, euh, pas, pas de trop... J'arrive plus à parler, c'est très très tard, le sors euh, Du coup, euh, on va aller dans une autre dimension, voilà, et j'en dis pas plus... Je veux pas que Nexo comprenne qu ou, ou y aille avant moi. Donc, euh, le but, c'est d'être en aventure, je vous rappelle. Euh, donc, euh, bah écoutez, euh, on a tout ceci, ça fonctionne, c'est parfait. On a du Mika juste ici, et ça c'est cool. Euh, le Mika tout le monde adore. Euh, donc voilà, passez une agréable soirée. Euh, C'était Nem. Euh... <rire> J'en peux plus. <rire> Ciao. So much.